Salut, c'est Alors voilà, aujourd'hui, nouveau tuto. Et là, quel tuto Je suis fier de moi. <rire> pour le coup, ce tuto va rendre service à énormément de possesseurs de Honda CB650R et Honda CB1000R. C'est pour mettre les rétros en embout de guidon. Vous allez me dire, mais attends, tu déconnes, hein, tout le monde sait le faire. Je veux dire, c'est facile, il suffit d'enlever les contrepoids du guidon. Et puis voilà, tu fixes un truc. Sauf que moi, je vous fais un nouveau tuto, c'est sans enlever les contrepoids du guidon et là vous allez dire quoi, c'est pas possible, et ouais. sans enlever les contrebois du guidon vous avez les rétro d'embout de guidon je ne modifie pas la géométrie de la moto, je ne modifie pas euh, les caractéristiques d'une moto, quand je fais un tuto je vous fais toujours des trucs que vous connaissez, pas cher facile à faire, même pour un type qui, qui ne connaît rien, en mécanique, vous avez vu mes tutos euh, en plus euh, même quand c'est complexe et j'essaie toujours bien de vous expliquer, et en plus là sans avoir à toucher les, les, les, les contrepoids parce que s'il se passe quand vous sortez des contrepoids des, des guidons ben vous avez énormément de vibrations dans le guidon et plus vous montez en vitesse, plus ça s'intensifie vous avez des fourmis dans les doigts et tout, c'est la folie voire même vous avez des risques de guidonnage parce que vous avez le guidon ben, qui devient très léger s'ils mettent des contrepoids dans, votre guidon, dans les guidons, c'est pas pour, euh, pour faire jouer c'est qu'il est faux, c'est que ça a été testé, c'est qu'à haute vitesse si vous touchez comment, à un organe de la moto, vous, vous risquez vraiment d'avoir des, des problèmes donc, alors, vous allez me dire, mais comment il a pu faire pour faire ça Très simplement, très facilement. Alors, regardez bien. Si je vous montre les, les, les rétros comme ça, vous allez dire, ouais, c'est ben, des rétros pareils que, que d'habitude. Non, c'est des rétros de vélo. Carrément. Ça, ça, ça se fixe directement par une sangle. Donc, je fixe ça directement sur les contrepoids. Je mets une sangle. Je le fixe par la sangle, comme ça, je l'accroche. Je mets de la pâte à fixe industrielle dedans. Le, le, le rétro pour se polviotait comme, ouais. comme ça, et pour éviter que le vent pousse et les replie, la seule chose que vous, là, vous devez faire, c'est une fois que vous les avez réglés bien que vous voyez, vous mettez un petit liseré -col de colle, un tout petit peu de peinture noire, légèrement, et vous ne voyez rien du tout. Regardez quand je vous le fais. On le montre comme ça. Les roues, les, les, les, les lourds, on voit que dalle. Non, parce que ceux-là on voit impeccable. C'est pour ça que je vous montre. Je donnerai le lien pour les acheter. Regardez. On voit super bien à l'arrière, impeccable. Testé sur route, hein. Je vais vous super, impeccable. Nickel comme ceux de moto. J'ai en ni plus. Le truc à faire c'est voilà c'est que vous arrivez, vous laissez vos contours, vous laissez d'origine hein, sans rien toucher, vous fixez directement comme ça votre, euh, votre comment ça s'appelle euh, rétro avec la sangle en mettant de la pâte à fixe tout le long comme ça dessus pour éviter qu'il glisse. Vous le fixez bien et ensuite vous bourrez les trous avec de la pâte fixe industrielle noire. Je vous montrerai le lien aussi pour l'acheter, ça vaut même pas 3 euros. Hein ou 4 euros c'est des boucles de pâte et vous les mettez dedans. ça sèche, quand ça sèche ça devient dur comme de la pierre c'est de la pâte à fixe, il peut supporter jusqu'à 10 euh, un poids, on peut soulever un poids jusqu'à 3 ou 4 kg. donc euh, c'est de la pâte à fixe industrielle, tranquille vous mettez un petit peu un liseré de colle pour éviter que ça se rabatte avec le vent comme ça, il n'y a pas de problème testé à sur route, j'ai fait une pointe à 150 km heure, les rétro ne bougent pas ne, ne, ne tremble pas. Et même plus <rire> important c'est un truc qui va vous faire marrer. C'est quand j'avais mis les rétros euh, normalement ici, mes anciens rétros, qui étaient ceux Je vais vous montrer. Vous allez les reconnaître par rapport à la vidéo. Ma, ma, ma vision, elle, elle tremblait comme ça. Je voyais rien. Dès que j'arrivais à 100 km/h, ça vibrait comme ça le rétro. Je voyais même pas ce qu'il y a derrière. Depuis que j'ai ça, je, il ne tremble pas du tout. Je vois impeccable. Même à 150 km/h, je vois nickel chrome. Euh, ça ne bouge pas, ça ne tremble pas je vois impeccablement, je vois même mieux que sur les côtés parce qu'avant, comme les rétros, vous savez, vous avez toujours un gros angle mort parce que vous avez votre, votre bras et votre corps, vous voyez rien, là je vois impeccable nickel chrome alors, tous les gens qui vous ont fait des tutos qu'il faut changer, vous avez vu le bordel pour sortir les contrepoids, c'est un bordel monstre. Hein. Il faut avoir une clé à choc pour enlever les, les, déjà les, les, les petits côtes sur les côtés. Après, il faut tirer le contrepoids. C'est enfin, un bordel, mais non plus fini. Et tous ceux qui ont fait ça, ils en regretté. Ils ont dit putain, maintenant j'ai des vibrations à mort, c'est la merde et tout ça. Là, plus de vibrations, rien du tout. Les rétros sont stylés. C'est du plastique, bien sûr, mais c'est stylé. Franchement, c'est honnêtement. Je vous promets, vous aurez pas dit que c'est des rétros de vélo, vous aurez dit Ah ouais c'est des rétros, euh, bon, certes Aliexpress qu'on dit en plastique, on le voit que c'est pas du fer hein, Mais je vais dire, ils sont très beaux, PK. ouais, c'est des rétros euh, Et, et euh, que tu as fixé en un bout de guidon Mais en, en regardant de plus près, quand je dis vraiment, vraiment de plus près Vous aurez vu ça Cette petite attache là, comme ça, c'est le seul petit truc qui peut vous dire, voilà C'est la seule chose le look impeccable, il n'y a pas de problème, ça ne fait pas dégueulasse, pas du tout regardez, ça fait pas dégueulasse. Quand on le regarde de loin, ça, fait, ça claque, c'est impeccable. Ça fait super beau. Et ça fait exactement comme si vous avez mis des, des embouts, des retours Je vais vous mettre le lien pour, euh, pour les acheter. La pâte à fixe, les liens aussi pour acheter les petits les petites vis là, que vous avez là pour euh, cacher. Là. Vous avez mis le, le rétro. Vous n'avez pas laisser ça, ça en plus, ça peut rouiller après, à l'intérieur. Donc voilà. Encore une fois, c'est pour me jeter les fleurs, mais encore une fois, voilà un tuto où vous êtes tranquille, vous n'avez pas à vous emmerder à faire plein de trucs. Après le tuto que j'avais fait, vous avez vu qu'on va installer une, un phare sur Dirt Bike sans avoir modifié tout. Je vous avez fait d'autres tutos pratiques. Celui-là, je pense qu'il va quand même aider un paquet. De... Là, mieux que ça, regardez, en plus je vais vous montrer deux tout. Derrière, ça fait joli. La main passe parfaitement. Les si vous avez besoin de le faire monter dans un dans, dans votre fourgon, par exemple, ça va toucher. Non, ils sont repliables. Vous pouvez même les replier comme ça. ça. Orientable. Moi je les mets toujours comme ça. Orientable, ça ne bouge pas. Ce truc que, voilà, que j'ai fixé, c'est pour pas que ça se rabote comme ça. Je m'utiliserai la un petit peu de peinture. De on, voit, on voit sur le... de la colle. On voit rien, du tout. C'est impeccable, ça fait propre, ça fait stylé, nickel. Donc voilà, très facilement, la même un enfant, il peut l'installer. Je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué. Vous n'allez pas dire, oui, c'est hyper compliqué à mettre, machin comme ça. Pas du tout vous Arrivez, vous mettez de la pâte à fixe le long. J'aurais pu vous faire l'installation, hein, vous montrer à ah, comment j'ai fait, mais c'est par exemple, un manche. Hein. Vous mettez de la pâte à fixe le long du contrepoids, enfin, du des boules qui sont sur le côté. Hein, je on appelle ça. Vous fixez votre rétro comme ça avec vous, bourrez les trous qu'il y a parce que ça fait des vides avec de la pâte à fixe industrielle. Euh, vous Mettez votre petit biseau de colle, vous laissez sécher 24 heures le temps que la pâte à fixe durcisse, elle devient dure comme de la pierre. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rouler, vous êtes tranquille. Moi j'ai fait le test, je vous dis, jusqu'à 150 km/h, aucun problème, ça ne vibre pas, ça ne bouge pas, il n'y a aucun souci. Tranquille, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, quand vous faites de l'interfile, vous pouvez re op, re remonter vos rétros comme ça pour. Euh, vous pouvez très bien d'ailleurs les mettre dans cette position là hein, si vous voulez vous fixer là derrière une petite 10, vous pouvez les fixer comme ça ou les mettre de l'autre côté vers le bord hein. je veux dire moi parce que moi j'aime bien les mettre comme ça, ça fait plus joli je bien sur les côtés l'autre. ça fait un peu un du hein, ça fait joli mais vous pouvez très bien les mettre par le bord ou les mettre euh, comme ça s'appelle en hauteur comme ça ou l'autre côté en bas en hauteur il n'y a aucun souci hein. ça, ça ne touche pas du tout quand vous vous, vous, vous, penchez le, vous tournez et braquez la moto à fond ça ne bouge pas Alors, regardez je vais vous montrer Fond. Voyez, ça, ça donc, de donc voilà, J'espère que ça va vous simplifier la vie. Ça va vous éviter. Il y a beaucoup de gens qui évitaient voilà, qui ne prenaient pas des embouts de guidon parce qu'ils ne voulaient pas enlever leur contre ce qu'ils ont entièrement raison. Et en plus c'était la merde à installer parce que je ne vous dis pas où vous les enlevez. Plus besoin de les enlever, plus besoin de se faire chier. En plus les rétros dans de guidon maman, ça vaut à peu près donc, ça, vaut, ça dépend les marques, ça peut monter même jusqu'à 100 euros. Euh, là, ces, ces rétro là, ça doit valoir 3 euros. <rire> 3 euros, ils font parfaitement le job. On voit super bien, ça ne tremble pas, c'est facile à installer. Les contre-pas ne sont pas enlevés. Mieux que ça, je ne peux pas vous faire. Là, c'est le, le, le tuto qui va vous simplifier la vie. Mieux que ça, je ne peux pas faire. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon ride, les mecs. Et les chaleurs commencent à arriver chez nous. Non, non, non, là, quand je fais la vidéo, on est, le ou 4, non, on est le 4 juin. C'est très, très, très, très chaud là. Pfiouh. Là, il commence à faire vraiment chaud. Euh, prochain tuto, prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ça sera, on verra. En tout cas, je tiens au jeu. Allez, à plus les mecs, et bon, allez.